Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va parler d'un petit outil qui s'appelle l'Icecap euh, et qui permet de faire des captures d'écran animées, des fichiers point .gif de ce que vous êtes en train de faire à l'écran. Donc c'est très pratique quand, par exemple, vous avez une petite manipulation à l'écran que vous voulez montrer à un collègue, à un autre musicien avec qui vous travaillez, ou c'est aussi très pratique quand euh, vous faites une manipulation mais vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne manipulation. Vous pouvez utiliser l'outil pour montrer quelle manipulation vous avez faite à une personne qui pourra vous aider ou la poster carrément sur un forum. Puisque c'est une image GIF qui est générée, c'est-à-dire un fichier image, eh bien en fait, euh, vous pouvez l'utiliser comme on le ferait avec n'importe quel type d'image dans un forum. Voilà. Euh, on passe tout de suite sur l'écran de l'ordinateur pour que vous puissiez voir un petit peu comment installer et utiliser ce logiciel. A tout de suite. Alors, euh, la première étape, elle est toute simple. Hein. Il suffit euh, d'ouvrir un navigateur Internet et euh, de taper l'icecap. Voilà, donc nous on va, on va prendre le premier lien qui est donc euh, le lien vers l'Icecap, ça nous emmène sur le site de Cocos, et on va descendre dans la page pour aller télécharger la version de l'Icecap qui correspond à notre plateforme. Alors nous on est sous Windows donc on va télécharger la version d'Icecap pour Windows. Une fois euh, le téléchargement effectué, bah écoutez c'est très simple, on l'installe hein, en double-cliquant euh, sur le logiciel. Suivant, suivant, suivant. Et euh, on se retrouve donc, vous pouvez aussi mettre à la corbeille euh, le fichier d'installation, on n'en a plus besoin. Euh, vous avez donc votre raccourci vers l'icecap qui s'est créé sur votre bureau. On va donc prendre un exemple concret pour voir l'utilisation de l'icecap. Alors on va lancer une session de Reaper, ça peut être n'importe quel logiciel, nous on va le faire avec Reaper. Je vais euh, vouloir montrer euh, aux utilisateurs comment changer de thème dans Reaper, parce qu'on peut, peut passer voilà, au thème numéro 4 par exemple, l'ancien thème de Reaper, revenir au thème numéro 4. Alors, euh, sauf que je veux le montrer assez rapidement, je ne vais pas faire un screencast pour ça, j'ai besoin juste de faire une petite capture pour montrer euh, aux utilisateurs comment aller dans le menu options, euh, aller dans le menu thème et puis sélectionner votre thème. Donc pour ça en fait, je vais très simplement, je vais lancer l'icecap alors l'icecap quand ça se lance ça se présente comme ça c'est une fenêtre avec un gros trou c'est donc la zone que vous allez utiliser pour faire votre euh, votre capture alors vous pouvez la redimensionner un petit peu comme vous voulez sachez que plus vous la mettez grande la taille du fichier va être importante et puis finalement euh, moins ce sera lisible sur un petit écran par exemple quoi. il vaut mieux faire une zone qui soit soit euh, relativement petite et qui vous permette d'avoir euh, si vous zoomez ensuite quand toute cette zone là va s'afficher sur votre écran vous aurez les, les informations affichées en grand ce qui est quand même plus pratique alors pour lancer l'icecap c'est très simple il suffit d'appuyer sur Record comme enregistrer. Euh, je vais sauvegarder mon gif animé sur le bureau. Je vais euh, lui donner un nom, euh, donc euh, change Reaper Theme par exemple. Voilà. Quand je vais cliquer sur enregistrer, le logiciel va démarrer euh, la capture de mon écran euh, directement en mode animé. quoi. C'est à dire qu'en fait il va enregistrer tous les mouvements que je vais faire dans cette fenêtre que, dont j'ai parlé précédemment. Je clique sur enregistrer. Vous voyez qu'il y a un petit décompte, un pré-roll. Voilà de 3 secondes et à partir du moment où euh, ça c'est en route et eh ben ça y est ça va commencer donc euh, je vais pouvoir maintenant montrer par exemple je dis aux utilisateurs ben voilà il faut aller dans le menu options alors là on voit que euh, le menu options il déborde de ma fenêtre si je clique sur options je n'ai pas accès à thème vous voyez ça dé ça déborde de la fenêtre euh, de l'icecap. alors ce que je peux faire voilà c'est je clique sur options ensuite dans mon gif je m'épouse euh, je regarde à peu près où ça tombe le menu thème il va tomber par là je replace donc ma fenêtre je fais un pause et donc là je relance mon menu options et je suis du coup maintenant dans ma fenêtre je peux montrer où est-ce qu'on arrive et puis euh, bah, du coup je peux montrer comment changer de thème. défaut thème 4, voilà, une fois fait ça et bah, tout simplement je mets stop, voilà, alors euh, une fois que ça c'est fait vous pouvez fermer la escape, vous pouvez aussi fermer Reaper vous en avez plus besoin et vous voyez que sur le bureau j'ai un fichier .gif qui s'est créé. Donc, euh, ce fichier-là, vous pouvez l'ouvrir avec à peu près n'importe quel lecteur d'image. Le navigateur Internet, notamment, est une bonne ressource si vous utilisez notamment Firefox ou Google Chrome. Euh, C'est une bonne ressource pour lire des fichiers .gif. Donc, fichier ouvrir avec... Euh, bon il y avait Internet Explorer par défaut alors moi je vais choisir une autre application je vais tout simplement choisir Firefox puisque c'est l'application que je préfère donc il me l'ouvre avec Firefox et vous allez voir voilà. vous voyez l'animation euh, donc là j'ai parlé un petit peu tout à l'heure mais vous voyez que j'ouvre le menu options alors voilà sauf que là voilà voilà ce, que, ce qui affiche donc hop je suis obligé de descendre ma fenêtre et de remonter donc voilà je refais la manip ici j'ai mis pause sur mon GIF et puis quand ça va reprendre vous allez voir que ça va être directement euh, dans euh, voilà on a fait un saut directement pour arriver à thème et à thème voilà vous voyez je, je clique sur euh, le thème numéro 4 je vais refaire la même manipulation mais sans parler pour que vous vous rendiez mieux compte euh, de euh, la façon dont ça peut fonctionner très rapidement alors je réouvre reaper puisque c'est sur reaper que je veux faire la démonstration alors je remets mon thème par défaut qui est le thème 6 de Reaper, Reaper 6 en l'occurrence. Voilà. Alors allons-y. Je lance l'iCaps. Like Boum. Euh, je cible d'abord mon menu Options. Voilà. Puisque c'est là que ça va commencer. Je m'y recorde, Donc ici, je vais l'appeler euh, 02 par exemple. Puisque c'est la deuxième nip, Je clique sur Enregistrer. 3, 2, 1. C'est parti. Hop. Donc Options. Les gens voient que je clique sur Options. Je mets Pause. Bam. Je descends ma fenêtre. Euh, je mets pause Et je reprends mon menu Options. Thème, voilà, boum, thème défaut, 4, et stop. Et voilà. Je vous remontre maintenant le rendu dans, dans Firefox. Allons-y, et donc vous allez voir, option, thème, voilà, et boum, c'est tout. Ok, donc voilà un rapide tutoriel pour vous montrer comment utiliser l'icecap. Euh, comment euh, l'utiliser euh, ici avec Reaper, mais évidemment vous pourriez l'utiliser avec un traitement de texte pour montrer, je ne sais pas moi, comment on met en page certains éléments sur un traitement de texte. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette, euh, cette vidéo, ce petit tutoriel, j'espère que ça vous aidera, et puis, et eh bien, amusez-vous bien.